Allez, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va euh, regarder la dernière sortie euh, commandant euh, clone Cody pour euh, Star Wars Légion. Euh, donc, on verra à l'intérieur qu'il y a euh, trois figurines. Euh, il y aura une carte de commandement pour, pour Cody et puis il y aura euh, deux cartes euh, de Waxer et euh, de Boyle. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on commence par euh, aller regarder les figurines qui sont euh, franchement de plus en plus belles. Voilà donc euh, les euh, figurines euh, telles qu'on peut euh, les euh, monter. Euh, donc là on a on a Cody, je le trouve vraiment vraiment très très classe, Elle est très très belle. On, on a son petit jetpack là derrière, on verra, on y verra au niveau des cartes qu'il a la possibilité de faire euh, faire un saut. On a du multicasque, hein, vous pouvez faire du phase 1 euh, du euh, du phase 2. Euh, j'aime beaucoup le le, le le droïde avec avec euh, la tronche écrasée euh, qui est dessus euh, qui dépasse un petit peu du socle avec sa main comme ça. Euh, au début, j'avais un peu peur au niveau de la course. Moi, j'aurais beaucoup aimé euh, l'avoir comme il est euh, comme il est sur la boîte avec euh, avec le fusil euh, sur l'épaule en fait, posé sur l'épaule. J'aurais trouvé ça, j'aurais vraiment trouvé ça badass. J'aime pas trop en fait les, les clones qui qui courent comme ça avec la, la la patte en arrière mais je trouve que le socle avec le droïde comme ça là c'est c'est plutôt sympa. Voilà. Donc donc je prends la déception est, est vite est vite effacée par par le dynamisme de la figurine. Puis on doit quand même reconnaître que voilà, c'est quand même de plus en plus de plus en plus fin et de plus en plus quali. Voilà après on en a on en a un second donc à vous de voir hein, qui est vaxer euh, et qui est boy. Euh, là pareil on est sur une course euh, avec un, un, un petit morceau de droïde qui permet de coller le, le, le talon, de tenir le talon. Euh, donc ça ça permet en fait, je trouve que c'est une bonne idée, parce que ça permet en fait d'avoir euh, des figurines qui tiennent mieux en fait. Parce que quand on les colle que sur une seule jambe, on a déjà des clones qui courent hein, comme ça. Euh, c'est un, euh, un peu la galère je trouve, euh, ils décollent souvent euh, pendant les voyages, et donc bah, là on, on, on peut subodorer que ça, ça durera un peu plus longtemps et que ça tiendra un peu plus longtemps. Voilà. C'est vrai que cette course-là elle est, elle est belle aussi je trouve, euh, on a quelque chose de bien dynamique, une belle projection en avant de la figurine, euh, pensez à le mettre bien en arrière pour pas que le visage déborde de trop en fait, sur, sur, sur le socle, au niveau du transport ça peut avoir ça peut avoir son importance et puis le dernier donc là aussi je voulais choisir son nom euh, j'ai opté pour pour un des casques alternatifs hein, en mode en mode scout je trouve bien badass comme ça là bien droit bien statique sur lui-même bien posé et puis c'est un casque que j'apprécie tout particulièrement euh, donc voilà j'ai fait j'ai fait ce choix je suis plutôt resté euh, sur du phase 2 plutôt que du phase 1, euh, mais là j'ai trouvé que ouais, boum, le mec qui se pose et tout, euh, il a la classe, même si euh, je pense que je les décorerais euh, à la façon euh, de la section de Cody, c'est-à-dire avec les couleurs oranges qui sont celles de B1 Kenobi. Euh, voilà, je me suis quand même permis d'utiliser ce casque, parce que je le trouve vraiment super voilà allez on passe euh, du coup euh, aux cartes donc on va commencer avec euh, la carte euh, du commandant cody donc 105 points euh, c'est pas très cher donc on on regardera en conclusion euh, pourquoi. Euh, donc on est sur un sur un, un profil commandant soldat clone. Il va défendre bien entendu euh, en rouge hein, puisqu'il il porte une armure. Ça on a l'habitude. Il a 5 euh, euh, en vie et euh, et deux en, en suppression. Donc on est sensiblement sur le même profil euh, que qu'Assas 23 dont tout le monde dit euh, qu'elle est relativement fragile. Euh, lui euh, l'est également, mais il sera quand même moins. La cible, je pense, euh, pendant la partie, parce que il a quand même potentiellement plus un rôle de soutien, mais on y reviendra. Il va euh, bien entendu chercher euh, euh, en, euh, en, en en critique. Il va se okay. déplacer à deux. Au niveau euh, de l'armement, donc au corps à corps, il a euh, deux euh, des rouges. Bon, ça c'est la fonction combat avancé Et puis il a un très beau euh, DC15 avec euh, deux des rouges euh, un noir et, euh, et un blanc euh, qui va taper à 1 euh, 4. Donc ça on verra que ça a son intérêt euh, dans la partie parce qu'il peut vraiment vraiment euh, aller euh, aller chercher des cibles très très lointaines et donc ben dès le tour 1 euh, et assurément autour d'eux, il va commencer, il va commencer à être à être létal. En parlant de létal, il a euh, sur cette arme-là létal 1 et impact 1. Donc je rappelle que le létal 1 va rajouter un perforant 1 euh, si euh, si vous avez euh, si vous avez euh, dépensé euh, des pions de visée. Et puis l'impact 1, bah ça c'est l'avantage de transformer les touches euh, en critiques pour pénétrer notamment euh, les armures. Euh, petit bémol sur euh, sur la carte hein, que vous euh, que vous voyez ici. Euh, franchement, si, euh, si Atomic Mass Games ça commence à leur casser les couilles de, de, de rédiger sur les cartes, faut qu'ils nous le disent. Euh, parce que là, il euh, n'y a plus qu'une liste de mots clés en fait. Il y a quasiment plus aucune euh, explication en dessous. Alors, je sais qu'il n'y a pas la place d'expliquer tous les mots clés qui sont ici. Euh, mais euh, je trouve quand même que c'est assez, assez limite. quoi. Ils peuvent en choisir quelques-uns pour les expliquer. Par exemple, si on prend le profil de sh 23 qui est sorti juste avant, il euh, y avait il euh, y avait sa position de combat qui était qui était bien expliquée, bien détaillée. Là, il n'y a rien euh, d'expliqué. Si on en est là, c'est euh, plus la peine de faire des cartes, puisque l'objectif des cartes, c'est quand même d'être un peu pense-bête. Euh, donc euh, bon voilà, et puis si je suis pas critique contre AMG on va me dire que j'ai pas pas fait une vidéo comme d'habitude donc euh, donc voilà je le dis euh, moi je trouve ça dommage de sortir des cartes où il n'y a quasiment plus rien de dit. Heureusement <rire> je suis là pour euh, vous euh, euh, pour rentrer dans les détails. Hein donc on va rentrer dans les détails. Surveillance 2, donc n'oubliez pas hein, cette euh, double flèche c'est euh, en fait une action euh, qui est gratuite. Euh, les pions de surveillance, ils sont, ils sont sur votre plaquette, hein, ils sont là, on verra qu'il y en a 4. Euh, c'est intéressant, c'est pas pour rien euh, s'il euh, si y en a 4. Mais là, en l'occurrence, c'est surveillance 2. Euh, donc en action gratuite, il peut aller ensuite balancer des pions de surveillance sur, sur des cibles. Et ça va vous permettre de cajoler vos relances, puisque euh, si vous consommez ensuite un pion de surveillance vous avez le droit de relancer de relancer un dé euh, donc là il peut le faire euh, il, peut, il peut poser deux pions de surveillance, c'est sympa ensuite il va avoir saut 1, donc là attention c'est une action euh, c'est juste que la figurine comme on l'a vu tout à l'heure, elle a un petit jetpack dans le dos, et donc ça va le permettre de se projeter un petit peu euh, euh, au niveau des objectifs, d'aller peut-être chercher en fait des points de vue euh, qui peuvent être sympas sur la table et euh, bah ça c'est pas trop déconnant je trouve hein, c'est pas mal pour un pour un commandant. Ensuite euh, en action mettre à couvert alors attention c'est pas lui hein, euh, qui, euh, qui va se mettre à couvert il va aller chercher donc mettre à couvert 1 il va aller chercher en fait euh, une unité euh, alliée ou, ou, ou un personnage allié euh, à distance 1 euh, de lui et puis ensuite il va, euh, il va lui donner un en fait un pion d'esquive d'accord donc euh, ne confondez pas avec euh, avec le fait de se mettre à couvert soi même d'accord euh, il a l'ordre direct véhicule donc l'ordre direct véhicule, là aussi c'est à ne pas confondre avec ce qui se faisait au niveau des short troopers, euh, puisque quand un short trooper recevait un ordre, il avait le droit de le donner à son, euh, à son timonier, à, son, à, la, à la, partie, à la partie lourde de, la, de, de la, du groupe, du groupe de short troopers. Euh, là, euh, l'ordre direct véhicule, c'est qu'il va pouvoir euh, donner un ordre à un véhicule. Et les conditions pour donner cet ordre, elles sont extrêmement libres. Euh, C'est-à-dire que euh, il n'est pas obligé euh, lui euh, d'en avoir euh, d'en avoir un en fait euh, d'ordre. Il a le droit d'en donner sans en avoir forcément touché un. Ce qui n'était pas le cas, le cas des euh, short troopers. Le chat des short troopers. <rire> ce qui n'était pas le cas des short troopers. Et puis ensuite, on va retrouver euh, cible cible 1 Donc là, par contre, c'est si euh, il a un ordre, il va obtenir euh, un pion euh, un pion de visée. Voilà, on est clairement, vous allez le voir avec les cartes d'ordre qui l'accompagnent, on est clairement sur, sur une fonction euh, dite de support, je trouve. Hein, euh, C'est vraiment euh, un personnage intéressant mais qui est bien différent euh, des, euh, des des spécialistes euh, clone troopers qu'on nous avait sortis il y a maintenant euh, plus d'un an je crois euh, donc euh, donc voilà on est on est quand même sur quelque chose sur une proposition que je trouve assez intéressante au niveau des cartes d'ordre euh, on va trouver la Pipin avec euh, abattez-le donc il va donner en fait un ordre à, au commandant clone cody pendant son activation le commandant clone cody peut effectuer ses actions gratuites jusqu'à deux fois donc voilà, on retrouve notre plaquette et on comprend pourquoi du coup on va avoir euh, quatre, euh, quatre pions euh, de surveillance, puisque comme il peut faire une action de surveillance et poser deux euh, de surveillance euh, euh, sur une cible, il va pouvoir faire ça deux fois. Donc ce qui est intéressant, c'est que euh, comme il fait l'action deux fois, euh, soit il met les quatre sur la même cible, soit euh, il en met deux sur une cible et puis deux sur une autre. Hein. Euh, donc euh, voilà, ça c'est peut-être à, à maturer niveau de la façon dont vous jouez. Euh, et puis donc, euh, avec cette carte, je vais finir de la lire, vous allez vous rendre compte que euh, on va pouvoir fire support et, euh, et ça va être vraiment méchant. Quand une unité alliée euh, déclare une attaque contre une unité ennemie qui a un pion de surveillance, vous pouvez dépenser euh, ce pion. Dans ce cas, l'attaque gagne suppressif si l'unité est une unité de soldats et impact 1 si l'unité ennemie est une unité véhicule donc ça c'est vraiment vraiment vraiment intéressant euh, parce que ben si on arrive à à, à poser les quatre les quatre euh, euh, pions sur sur une cible euh, ça fait beaucoup en fait hein. ça va ça va vraiment vous permettre d'être en maîtrise de votre geste Si en plus vous faites du fire support, vous y ajoutez, je vous rappelle, les mots clés, donc il va y avoir du suppressif et de l'impact 1, votre impact 1 il va vous permettre de d'augmenter de, votre réussite en, en critique, si vous travaillez vos relances et puis qu'en plus vous avez cet impact 1 et piquant, plus vous utilisez une arme qui a de l'impact, ça risque d'être carton plein sur un sur un char séparatiste par exemple, parce que les chars séparatistes ils vont défendre en blanc de mémoire et euh, voilà, il y y, y va vraiment y avoir euh, la possibilité de faire du, faire du one shoot en, en, en fonction euh, de la position et puis surtout euh, de l'agrégat d'un fire support final c'est intéressant surtout pour une pipe 1 euh, de, de la jouer comme ça je passe directement sur la pipe 3 parce que c'est sensiblement euh, la même euh, c'est arme combinée donc elle va activer deux soldats et euh, deux véhicules. Et pendant son activation, le commandant Cody peut effectuer euh, ses actions euh, gratuites euh, jusqu'à deux fois. Donc en l'occurrence euh, la surveillance. Donc là c'est le même speech en fait que, que tout à l'heure. Et quand une unité de véhicule allié déclare une attaque contre une unité ennemie qui a un pion de surveillance, elle peut dépenser ce pion. Donc voilà, pof, ça y est, on va gagner notre lance. Et puis euh, dans ce cas, après euh, l'attaque, une unité soldat clone. Allié à portée 1 de ce véhicule, peut effectuer un déplacement de vitesse 1. Donc là, il faut voir à l'usage. Je vous laisse éventuellement euh, mettre en commentaire comment vous imaginez la chose. Est-ce que c'est intéressant de, refaire un, de faire un, un repositionnement, euh, euh, d'aller chercher un close euh, à proximité, euh, de se remettre à couvert après, euh, euh, d'aller chercher un objectif forcément là ça va dépendre en fait de la situation euh, mais bon euh, elle est un petit peu moins sexy euh, que la première qui donnait le suppressif à l'impact 1 euh, voilà je pense qu'elle est euh, elle est vraiment euh, à définir en fonction elle est situationnelle hein, et euh, il faut euh, il faut en tout cas de toute façon la première partie de la carte est alléchante parce que c'est presque jouer deux fois la même carte et la possibilité comme ça d'utiliser euh, les pions de surveillance que cody aura posé et puis en plus il en aura posé quatre c'est de toute façon très alléchant, je dirais que euh, le, le déplacement à vitesse 1, c'est un, un petit bonus en plus à vous de me le dire en commentaire. Euh, et puis la dernière, c'est, euh, vous ai-je déjà euh, laissé tomber Donc là, bon, on est clairement sur une carte associée à un Jedi, euh, commandant Clone Cody plus un soldat, c'est une unité qui a reçu un ordre via euh, cette carte est à portée 1 euh, du euh, commandant clone Cody et ainsi il subit des blessures d'une attaque ennemie après que l'attaque ait été résolue si le commandant Cody est à portée 4 et en ligne de vue de l'unité il peut effectuer une attaque contre cette dernière alors en fait ce qui va se passer c'est qu'au moment où vous jouez en fait cette carte vous allez avoir un petit pion qui est celui-ci là euh, qui va vous permettre de déterminer euh, à qui euh, vous proposez cette espèce de, de protection, on va dire, c'est un genre de gardien, mais pas vraiment. Euh, et puis, euh, lorsque la situation se passe, c'est-à-dire que lorsqu'en fait cette figurine qui aura reçu un ordre euh, se fait attaquer et, et subit des blessures, ben là, vous pouvez vous, tout de suite, euh, déclencher euh, une attaque euh, contre, contre, contre cet ennemi. Euh, Là, dans cette carte, il n'y a pas de notion euh, d'activation de, de, de Cody, hein, qu'il eût été activé ou qu'il soit en passe de l'être. Euh, ça dit juste qu'il déclenche une attaque. Donc, pour moi, euh, bah, c'est presque une attaque gratuite. C'est quand même assez intéressant. C'est quand même un, un, un, un gaillard qui peut qui peut tirer, qui peut tirer à portée 4. Euh, bon, la seule difficulté, c'est qu'il faut que le, le, la cible, enfin, celui qui se fait blesser soit à portée 1. Ce qui induit quand même que c'est un personnage qu'il va falloir jouer vraiment en, en jumelage en fait euh, d'un autre personnage. Euh, bien entendu, sur la carte, il est présenté avec Obi-Wan Kenobi. Euh, moi, je le verrais bien avec Anakin Skywalker. Euh, parce qu'Anakin Skywalker, c'est quand même une figurine qu'il faut pas hésiter à projeter. Euh, et donc, euh, si euh, vous pouvez permettre, comme ça, avec toutes ces cartes, euh, de voilà de, de, de lui permettre déjà euh, d'utiliser euh, d'utiliser vos euh, vos surveillances euh, la possibilité euh, de la mise à couvert qui est intéressante également euh, ou alors euh, avec l'ordre direct d'un véhicule euh, le mettre euh, associé à un, à un sabre euh, ça aussi ça peut être ça peut être sympa euh, voilà il il y, a, y a des choses il y a des choses à faire de ce côté-là, et euh, je pense que euh, voilà, c'est clairement un profil euh, qui s'associe. C'est pour ça qu'il ne coûte que 105, et euh, moi je le vois bien, s'associer à Anakin Skywalker. On sait qu'Anakin est de plus en plus badass euh, quand il joue, mais qu'en même temps il chope de plus en plus de malus, en fait. Euh, donc euh, avoir un Cody à côté de lui, ça peut être sympa. Euh, Obi-Wan Kenobi euh, historiquement euh, avec Cody, bah, ça match. Euh, il est aussi il est aussi pensé euh, pour ça, euh, mais pour moi Obi-Wan a un profil un petit peu moins offensif et euh, je trouve que c'est euh, c'est trop de pondérance si on l'associe euh, si on l'associe à Cody. Mais bon après euh, c'est ma vision euh, des choses. Je vous laisse euh, donner votre avis euh, en commentaire. Dans cette boîte il y a deux autres figurines, hein, c'est bol et, et, et Waxa. Euh, donc Boyle, euh, l'avantage c'est que euh, donc vous remarquerez hein, que ce sont des cartes de troupes qui sont associées donc ce qu'il faut faire en fait c'est vous avez sur votre table euh, des troupes euh, de clones que ce soit des phases 1 ou des phases 2 et quand vous avez euh, une carte comme ça euh, de, de troupes de clones vous avez toujours un petit un icône qui vous permet de rajouter une figurine donc normalement on s'en sert pour rajouter une figurine d'arme lourde, et euh, là euh, plutôt que de rajouter une, une arme lourde, vous pouvez rajouter un de ces deux personnages. Donc euh, si vous rajoutez Boyle, ben, forcément avec euh, la valeur chef, donc que pour 15 points, c'est pas mal. Avec la valeur chef, il devient le chef de l'escouade dans laquelle il est intégré. Donc il mourra en dernier, c'est sympa. Euh, il va rajouter gardien 1, donc gardien 1, hein, comme, comme les gardes impériaux, euh, les gardes pourpres euh, qui, euh, qui, euh, qui vont récupérer en fait les impacts pour eux, ça c'est sympa. Et puis on va gagner l'éclaireur 1, donc là c'est toute l'escouade qui va gagner ça également, et euh, qui va vous permettre de vous déployer euh, à, euh, à un pouce enfin euh, pas un pouce à une réglette pardon euh, à distance 1 euh, à partir du moment où vous avez posé votre figurine vous avez droit à un mouvement euh, supplémentaire pour pour vous déployer plus avant euh, voilà ça c'est sympa euh, dans certains scénarios qui nécessitent d'aller chercher des objectifs euh, ça peut être ça peut être quelque chose de sympa moi j'aime bien euh, l'autre carte qui est, qui est waxer là euh, là aussi il ne coûte que 15 il sera également chef lorsqu'il sera intégré à une, à une faction. Et puis, il va lui aussi gagner l'éclaireur 1, donc cette possibilité de, de se projeter euh, sur, sur la table dès le, dès le déploiement, c'est sympa. Et puis, il va avoir le discipliné 1, euh, qui va lui permettre euh, de, euh, en fait de, de retirer euh, une suppression euh, si euh, il touche un ordre donc ça je pense que ça peut être intéressant euh, sur du clone parce que euh, voilà c'est de la troupe alors on sait que les suppressions sont quand même vachement moins euh, comment dire, punitives dans euh, la nouvelle version vous savez ce que j'en pense moi je le, je le regrette je trouvais que c'était très très bien euh, qu'il y ait de la suppression et puis que ça puisse nous faire fuir et tout ça c'est plus trop le cas euh, mais euh, voilà quitte à faire euh, je pense que Waxer est, est intéressant donc, pouvoir comme ça euh, euh, dégager la suppression même si avoir gardien bah, ça permet également d'associer euh, la troupe euh, à un jedi et puis eh ben, de l'emmener comme ça euh, en projection le, le, le plus loin possible sur la table euh, imaginez un Anakin avec une troupe qui, qui a gardien 1 et puis euh, et puis un Cody à côté euh, qui lui met euh, qui lui met du, du, du, du couvert et qui l'accompagne comme ça jusqu'au centre de la table voire même jusqu'au jusqu delà euh, ça peut vraiment, vraiment, vraiment euh, faire euh, très, très mal. Ce petit monde-là qui se déplace sur la table avec encore en plus euh, les cartes euh, de type euh, abatélé, euh, bah ça peut faire vraiment, vraiment très, très mal. Voilà euh, la façon dont euh, j'imagine euh, associer en fait euh, cette nouvelle boîte à euh, une troupe euh, de clones. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair